Écoute-moi les mal sapiens, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir évidemment le dudu, le duel, le mode battle du euh, dimanche. Alors la semaine dernière il n'y en avait pas, sur les deux dernières semaines j'en ai fait un toutes les deux semaines tout simplement parce que j'ai plein de vidéos à sortir et que je n'ai pas le temps euh, finalement de les tourner. Mais vraiment euh, l'idée c'est euh, comme au début d'en sortir un tous les dimanches à midi. Euh, cette fois-ci et donc évidemment ce sont des... Euh, des BO2, euh, en mode battle sur Marvel Snap, avec des decks euh, bah des decks forts, mais après ça peut être des decks un peu fun. L'idée c'est de mixer des decks, enfin moi j'aime bien en tout cas jouer des decks qui sont forts, que j'ai bien testés, mais qui ne sont pas spécialement euh, populaires. Euh, cette semaine, je joue tout simplement contre Kawatek, Kawatek que vous devez connaître évidemment, euh, streamer anglophone euh, gros joueur de tournoi euh, d'ailleurs euh, qui a participé aux deux éditions euh, et contre qui j'ai joué deux fois d'ailleurs euh, sur les tournois euh, en Suisse d'ailleurs qui est en train d'organiser un bel événement euh, en Angleterre euh, à, à Manchester donc euh, voilà il est vraiment euh, très euh, euh, comment dire euh, euh, il est motivé euh, voilà, par l'organisation de tournois, par les tournois, etc. Il organise des trucs, voilà, c'est plutôt cool. Alors, je vais vous proposer tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu les deux decks que j'ai joués euh, dans ce BO et ensuite directement euh, vous verrez les games. Euh, alors, j'ai joué tout simplement les deux decks que j'ai le plus tryhardé euh, euh, cette semaine. Les deux decks avec lesquels j'ai eu d'ailleurs meilleur, euh, mes meilleurs win rates. Alors, le Serra Control, cette version-là, j'aime beaucoup. Alors, moi, je n'ai pas travaillé cette euh, decklist cette, euh, cette semaine, mais je trouve que c'est la liste quand même la plus intéressante, avec évidemment l'enchantress Assis maintenant. L'Aéro, qui est très intéressant, vous allez voir, très tricky euh, dans, euh, dans le BO. Et évidemment, le fameux Hitmonkey qui fait beaucoup de points. Voilà, j'aime bien cette liste parce qu'elle est quand même assez euh, proactive. Il y a des points avec Angel, avec, avec Bishop. La sentinelle, moi je trouve que c'est très intéressant dans le deck, et voilà. C'est un deck qui fait des points, alors vous allez me dire contre Sandman c'est compliqué. Ouais mais Sandman finalement... J'ai l'impression que le deck électro tend à disparaître. Donc euh, en ladder, j'ai eu un très très gros average cube avec ce deck. Et je trouve qu'en tournoi, c'est très très fort également. Et enfin, le Thanos Hawk. Alors j'en discute pas mal avec l'Ambiserys. C'est lui qui a créé le deck. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même, euh, la même démarche par rapport à Marvel Snap. On a la, les mêmes affinités par rapport euh, au, au deck meta, etc. Et c'est vrai qu'on discute pas mal des decks Thanos. On aime tous les deux les decks Thanos. Et voilà, il nous a pondu cette version-là. Euh, L'Ambiserys, qui est pour moi un des meilleurs joueurs du monde avec, euh, avec moyenne Joueur coréen, si je dis pas de bêtises. Et euh, donc voilà, une liste très intéressante parce que c'est un Thanos Ongoing mais qui joue pas Lokjo. Donc une version vraiment tempo avec du rock slide, avec du blocage de ligne comme Spider-Man et Professeur X. Euh, on a le Zabou et on a évidemment Mystic dans, dans cette version-là. Euh, donc voilà, il y a le Darko qui fait des points, il y a le Dino, il y a cette fameuse combo avec Blue Marvel et Mystic. Enfin voilà, c'est très intéressant, c'est très tricky, c'est très très compliqué à jouer mais évidemment voilà, il euh, faut bien bien maîtriser le deck parce qu'il y a pas mal d'enchantresses dans la méta de plus en plus et il y a pas mal de Chang-Chi donc il y a quand même pas mal de, de cartes qui peuvent vous contrer. Mais voilà, il faut arriver justement à essayer de protéger ses cartes en prenant les lignes, etc. Bref, j'espère en tout cas que euh, cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Parti contre Kawatek, on va sortir nos deux plus beaux decks du moment. Évidemment, le deck que je préfère euh, en ce moment, que je trouve tout simplement le plus fort. Mais je ne dirais pas que c'est le meilleur deck de la méta parce que vous allez encore dire encore le meilleur deck de la méta. Mais dans la méta euh, d'aujourd'hui, finalement, euh, euh, le... le... Au moment où je fais finalement cette euh, vidéo, je trouve que c'est vraiment le deck le plus intéressant. Alors, c'est un deck qui finalement n'est pas très populaire, c'est un deck évidemment qui va. Euh, qui risque d'être de moins en moins populaire parce que finalement il y a aussi Enchantress hein, qui est de plus en plus joué avec sa, sa puissance à 6 mana. Mais même avec Enchantress, finalement qui était déjà présente avant le patch, euh, qui est un petit peu plus présente maintenant, mais je trouve que ça reste un deck qui est pas si fragile que ça à Enchantress ou à chang mais évidemment c'est un deck extrêmement technique et euh, j'espère pouvoir vous montrer un petit peu les différentes lignes de play. Euh, donc là on va recycler ça, on va le jouer pour piocher. Tout simplement, notre sortie n'est pas bonne. Euh, alors, ce deck, c'est pas une version logjo évidemment. Donc, la pierre verte, je ne vais pas la jouer sur le tour 3 pour pouvoir jouer T4, un T5, vous voyez Donc, je vais vraiment recycler mes pierres. Ça va vraiment être la stratégie. Euh, jouer un maximum de pierres et ça ne me dérange pas de jouer la pierre verte au tour 1. Tout simplement, le Magneto qui saute et on a le Changchi qui saute. Donc, les deux, finalement... Les deux sont, euh, sont rigolotes. Enfin, euh, c'est plutôt rigolo de défausser les deux. Euh, ok, donc il joue une version Zabou avec Magneto. Intéressant. Je pourrais presque snap, mais le Dino il est pas très gros avec le Sokovi. Rock c'est plutôt cool, mais c'est vrai que le Rock, finalement le Zabou il apporte pas grand chose en termes de tempo ici. Il y a ce Daredevil, il y a ce Zabou, il y a ce Magneto. C'est intrigant pour le moment, mais c'est ça qui est bien dans le jeu. Je pense que je vais faire ça et je pense que je vais jouer ma Power Stone en mode surprise. Pour le moment personne ne snap parce que la Polaris qui est pas trop trop. elle est vraiment très belle cette Polaris pour le coup. On dirait peut-être un. On dirait presque un destroyer. Donc là, euh, on va faire le blue ici. Ou le blue là. On va faire le blue là. Je vais faire un petit blue Marvel avec Mystique derrière. Ou alors Chavez derrière, on verra. Mais en tout cas, il n'a pas beaucoup de points. J'ai pas beaucoup de points. Euh, je suis un tout petit peu en avance, mais c'est extrêmement léger. Donc je pense pas que ça mérite un snap. En, en fait, je peux snap, c'est pas choquant. Mais ne pas snapper n'est pas choquant non plus. Vous voyez, c'est vraiment là pour le coup. Euh, honnêtement, il y a. Allez, si on doit trancher, je pense qu'il faut snapper. Mais ne, ne se taper n'est pas une grosse erreur En vrai la première game c'est toujours important dans un mode battle De prendre l'information et tout On n'est pas comme en ladder où on doit être beaucoup plus agressif Quelqu'un d'ailleurs dans les commentaires m'a dit euh, euh, Et c'est un truc que je dis toujours Que je réponds toujours C'est pas pour vous énerver c'est vrai C'est pour monter Parce qu'il y en a ils veulent monter infini C'est leur objectif monter euh, rancant Ils disent il faut du temps Il faut beaucoup de temps pour monter infini Moi je dis non il faut pas de temps Il faut snapper tôt c'est la clé En fait dans l'absolu en un jour tu peux passer une finie si tu snaps très tôt Alors après il faut bien maîtriser le deck Mais ça c'est pareil dans tous les jeux de cartes Mais c'est surtout le snap tôt qui est important Ok donc le Killmonger pique ça a bien fait de ne pas euh, snapper On aurait pris un Killmonger dans les gencives Bon Donc il a Killmonger Plus un T2 ici peut-être C'est assez dur C'est quoi? C'est Mystique à droite? C'est ça? On peut faire un Doom. C'est le genre de deck qui peut jouer Doom. Hein. Zabou, Dardeville, Killmonger, Polaris. Je fais ça. Je gagne ni son Doom là, ni là. Franchement, euh, j'ai vraiment, je crois que je vais juste abandonner tranquillement. Comme un lâche. Franchement là... Le, le Kim Vous voyez c'est intéressant parce que finalement ce Killmonger il nous détruit ici. Euh, pas dans tout le BO. Même si c'est quand même problématique. Ok. Alors moi je, avec ce deck je snap quand j'ai soit Zabu et un T4. Soit la pierre jaune. La pierre jaune c'est vraiment le peps qu'il faut dans ce deck. Alors les, alors les lames ça pourrait être dans l'absolu un peu chiant pour nous. Mais on a la pierre jaune donc on va snap. Donc voilà ça c'est mon, mon snap. C'est pierre jaune. Parce que sur tu recycles tu avances dans le deck et en fait c'est vraiment un deck tempo, est pas, il est, ce deck là il est moins combo que la version Lockjaw. Il y a plein de gameplay avec ce deck, mais si je dois schématiser vraiment à l'extrême et dire et donner le gameplay ultime, c'est je bloque une ligne avec un sur T5 avec Professeur X ou Spider-Man. Et, et avant ça j'ai mis quelques petits trucs. Et ensuite T6 je gagne soit avec un Dino sur une ligne qui gagne seul, soit avec un Darkhawk sur une ligne qui gagne seul, vous voyez. Même si évidemment c'est pas tout le temps comme ça. Euh, donc là la timestone je pourrais la recycler. Est-ce que ça a du sens Bah peut-être pas forcément maintenant. Vu que j'ai quand même des T4 en main. C'est pas comme si j'avais une autre pierre et que je pouvais vraiment... Donc euh, ok. Ça c'est plutôt cool pour nous. Évidemment, on va pas faire la soul Stone sur le monster, hein, sinon on peut pas développer le Shang-Chi. Donc là, c'est bien. Je pourrais presque snapper. Là, honnêtement, euh, je parle, je parle, mais je pourrais snapper parce que j'ai une belle curve. J'ai double créature sur le monde quantique. monde quantique est plutôt bien pour nous parce qu'on a le dino, on a le dark oak qui finalement euh, ne prend pas le malus de ça. Prend, prend même le up. Ouais. je. Écoutez, on va snapper, on va quand même prendre l'information prendre du lieu, mais moi, je suis plutôt pour ne pas prendre l'information du lieu et dans ce cas-là, ne pas laisser l'information à l'adversaire. Et on va snapper. Euh, je pense qu'on va changer maintenant. Comme ça c'est fait. On a déjà une avance ici. Avance ici, avance là. Ouais. Comme ça on aura T4 euh, Darko Comid peut-être. Tégron. On connaît. Déplace une carte ennemie. Enfin, on connaît. C'est la première fois que je la vois, non, pas, je connais, je connais, mais déplace une carte et demie sur, de cet emplacement vers un autre. Donc c'est au, au hasard. Donc c'est le chang qui a été euh, amené. Est-ce grave Non. On fait quoi On fait un Dark oak ici, on prend Chang-Chi. Plutôt Rock Slide ici. Into Professeur X à gauche, on verra. Il y a Spider Morales, il y a Polaris... Il y a plein de trucs. On peut Professeur X à gauche, on peut Professeur X au mid. C'est dur à dire. J'ai envie de Professeur X au mid. Parce que là, il pourrait quand même jouer Chang-Chi à gauche. Professeur X à gauche, pardon. Quoique. En vrai, Spider-Man suffit. Hein. Spider-Man, ça suffit pas si jamais il joue. Ouais, je vais tenter le coup. Euh... Spider-Man, ça. Ah, zut. Après, il peut. ça peut être un Chang-Chi. C'est un prof. Bon. On est derrière à gauche. Et en vrai, si euh, on fait ça. Ça. Ça et ça. On peut gagner au mid. Tegron, Spider, Polaris. Est-ce qu'il y a un Dino dans son deck Je pense pas, hein. Je pense que c'est un deck qui essaye de tourner autour d'Enchantress, de Killmonger. Je pense que la ligne de mid elle est très chiante pour lui. Moi bon, je pense qu'il va sûrement abandonner. Il abandonne pas. Ah il avait peur du Blue Marvel. Je pense qu'il a voulu tourner autour de Blue Marvel. Et là, il prend une et là il nous cale une enchantress qui nous fait beaucoup de mal. Oh waouh. Ok, ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc on a vu plus de cartes. On a vu l'enchantress. On a vu le Jeff. Euh, on a vu des cartes. Il ne nous reste pas beaucoup de points. Cette information elle coûtait cher, mais c'est une information importante. Il faut prendre de l'information dans les modes battle. C'est un beau match ça. Peut-être que Spider-Man à gauche. Ouais, ça changeait pas grand chose. Si j'aurais rajouté la 1-3. Ok, le Jeff, c'est important de le, de, de le voir. Comme ça, ça, ça rend évidemment notre Professeur X beaucoup moins fort. Euh, on va recycler ici ou on pète un land non, on, va, on va recycler comme cela. Je pense pas snapper. En fait, s'il fait pas de T2, je vais snap. Ça veut dire qu'il a une curve un peu lente. Clintard. Le Clintar est bien pour nous. On va péter Clintar. Il a un T2. Ok, ça on s'en moque. On n'a pas de curve malheureusement. On n'a pas de follow-up je veux dire sur notre curve. Ouais. Donc là il peut snapper. Si lui il a une curve, il doit snap parce qu'il est déjà devant dans le match. Juste là-dessus. Bon c'est très léger mais il sait que moi normalement ça veut dire que j'ai pas de pierre en main et donc je vais juste faire T4, T5, T6. Euh Ouais c'est chaud hein. C'est chaud, c'est chaud. Hein. Oh, c'est intéressant. Daredevil, Zabou, Jeff, Killmonger, Polaris, Spiderman, Tegron, Enchantress, X. Ok, ok. Darko qui est bien, Darko prend beaucoup de cartes. Il y a ce Zabou. Ah, j'ai eu peur de Morales, ouais. il y a ce Zabou et ce Morales, ok. Alors là c'est assez intéressant. Je pense qu'on a presque Professeur X à droite. Ouais mais il va le savoir. Ouais mais est-ce que ça change grand chose C'est chiant euh, Daredevil. Professeur X à gauche, on a quand même 9 à droite. Et en fait on finira par un Dino ou un Dark Oak. En fait j'aime bien ce spot parce que c'est un peu l'idée du deck. En tout cas dans ce match-up là je vais devoir vraiment jouer comme ça vu qu'il a beaucoup de hate. Des Chang-Chi, des Enchantresses. Bah ben, j'ai pas vu de Chang-Chi mais en tout cas il a de la hate, des cartes de hate. Donc en fait il va falloir vraiment blo totalement bloquer une lane. Quitte à vraiment bourriner mono-lane avec Spider-Man, bam bam bam, plein de cartes. Et ensuite juste à la fin faire soit un Dino soit un Darko en mode je te gagne ta ligne. Et en fait lui laisser l'initiative ça va être notre plan de jeu. On va essayer de mettre ça en place. Vous allez me dire, il ne traite, traite que 4 points, Fichou. <rire> il va falloir commencer à mettre ça en place. Mais ouais, je pense que c'est la, la strat contre des decks comme ça. Ok. C'est lui qui a l'init. C'est lui qui a l'init, mais il peut faire plusieurs cartes dans le tour. C'est ça qui pose un peu problème. Je pense qu'on va juste abandonner ici. Je pense qu'on va juste abandonner. Ok, euh, le Stegron est chiant dans le match. Parce que justement, ça bloque le X aussi. Donc là, on joue deux. On peut comeback. Hein. Clairement, le, le, le match-up est très compliqué. Mais notre deck est tellement excellent. Que ça va le faire. Oh, J'y crois. Bon la main est vraiment horrible par contre. Malheureusement. Il va falloir quand même des bonnes mains. Genre pierre. Au moins une pierre en main quoi. La pierre permet vraiment d'accélérer le deck. Sinon ce sont des decks d'arène quoi. Le cork peut être pas mal. Terre sauvage. Terre sauvage c'est pas mal vu que nous on a Blue Marvel dans notre paquet. Par contre on a vraiment une curve toute naze. Lui aussi il a raté sa curve. Est-ce que ça c'est bien pour nous Non. Est-ce qu'il a Jeff Non, ça c'est plutôt pas bien pour nous. On n'a pas la possibilité d'aller sur le sanctum sanctorum. Après on a quand même la possibilité de gagner à gauche, à droite, enfin, faut voir. Le killmonger. Ouais. Un peu de dino. Hein. On peut dino into profix, un truc comme ça? C'est moi qui est l'init. Ou alors dino. Ça. C'est double dino. Comme ça il peut pas profix. En fait s'il gagne, s'il fait profix au mid. Si je fais ça, il fait profix au mid. Il peut aller là avec Jeff et il a gagné. Je pense que le mieux c'est juste de faire mystique là. Hein. C'est ça. Hein. Franchement j'ai des tons, hein. je pense que j'ai juste envie de mettre des tons. Hein. C'est intéressant ces nouveaux decks là. C'est intéressant ces nouveaux decks. Enfin il n'y a que des nouveaux decks en ce moment. D'ailleurs l'électro est en train de disparaître, le Patriot est pour moi vraiment en train de disparaître. Même si ça reste un deck fort. Contre... Typiquement contre ces decks là, après il y a le Killmonger, mais... Les, les decks à points c'est pas mal contre lui Nous on est avec des decks à points mais on, a quand même basé sur, on est basé sur un, un truc ongoing On peut quand même prendre enchantress Même si on est beaucoup moins fragile que la version Lockjaw évidemment et beaucoup plus tempo en fait Donc là il, dé, il développe l'enchantress Ouais, c'est chaud hein. On n'a pas grand chose à faire hein. Honnêtement euh, S'il si a Jeff il gagne ici Mais s'il si a pas Jeff bah ben, en fait peut-être que C'est quoi le play Un rock slide Darko il est que 8 Ouais l'enchantress à 6 elle est forte euh, Darko qu'il est que 8 c'est pas mal 8 déjà Ça fait pas gagner hein. Après ça boost elle Genre ça et ça bah autant, ouais, non, c'est ça. Hein. Écoutez, on va jouer le play, tant pis si on perd. Je pense qu'il faut y aller à un moment. Je pense qu'il faut y aller. Absorbing sur Enchantress, ouais. Malheureusement. Ah, il gagne à l'écart. Et le speeder, intéressant, intéressant. Ouais, beau match. Beau match, beau match. Euh, compliqué, il y a enchantress, il y a absorbing man. C'est des trucs qui, qui reviennent pas mal dans la méta. Pas absorbing man, mais enchantress revient bien. Les Chang'Chi, c'est toujours une, une, une valeur sûre. Ouais, le, je veux dire GG. On va évidemment refaire un match. Je vais changer de deck. Donc, euh, pas évident ce match. BO euh, assez complexe. Le match-up, je pense qu'il est plus proche du 50-50 que polarisé. Même si là ici ça paraissait polarisé. J'ai pas mal joué contre ces decks-là et en. Euh... Ah il a un Kingpin dans son deck, il dit. Il a également Kingpin. Ah oui, mais j'ai vu cette version-là. J'ai vu cette version sur les internets. Mais ouais. Il joue, un... il joue Polaris, Kingpin. Et il y a le fameux. On est d'accord, un hein? Magneto. Hein? On a vu un Magneto partir. Hein? Donc il y a également Magneto Kingpin. Euh... Et sinon, voilà, tu fais. En fait, c'est pas un deck qui fait des points, c'est un deck qui compte l'adversaire. Après, tu as, voilà, as Enchantress, tu as, euh, as quand même des points avec ce Spider-Man qui coûte pas cher. Tu as ce Professeur X qui peut bloquer une ligne, qui est toujours très fort avec Daredevil. Donc voilà, à voir. Euh, je vous propose pas la liste pour le moment, parce que je, je, je l'essaierai, moi, peut-être. En tout cas, je, je verrai en fonction des, des listes qui sortent sur les internets. J'essaierai de vous en proposer une. faudra que je la teste, parce que bon sur un match, c'est toujours dur de se faire une, une idée. Mais... Euh, Ouais, peut-être que... Je sais pas. Bon, c'est pas évident. On a eu des sorties assez nazes. Finalement, on a eu une bonne sortie à un moment, mais... Il euh, y a eu ce... Ce Jeff Enchantress, c'était un peu compliqué. Il y a eu ce Professeur X qui a été euh, bah, contré par son propre X à lui. Ok. Donc, on va partir sur le euh, Serra. Pareil, deck euh, pas du tout populaire en ce moment. Peut-être que ça va revenir avec Enchantress, mais c'est un deck qui n'est pas populaire. Et euh, c'est un deck que moi, je trouve fort dans la méta, pour le coup. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut, re faut regarder la tier list et essayer de contrer la tier list plutôt que de prendre les decks de tier list. Et moi c'est ce que j'aime avec le Serra et avec le, le Thanos, hein. clairement. Euh, on a une belle main là quand même, avec la Serra, avec cette curve. Je pense qu'on va snapper, c'est agressif mais en plus l'île de mur est bien pour nous. Parce que soit il a des petits T1 il prend Killmonger, soit finalement il a un deck un peu plus curvé et nous aussi on est bien curvé. Donc cette main est belle, je, je prends le snap. Le Mundo sur la Nova, donc euh... ah, ce matchup est un peu compliqué parce que s'il joue une version Death, Et ça c'est pas mal, ça peut le bloquer. Après l'avantage de notre version c'est qu'on a Aero Donc Aero va être vraiment forte contre contre si jamais c'est un Galactus par exemple. possible hein a utilisé... site de Snap, très bien Je fais Killmonger maintenant. Donc oui. Ça, c'est pas forcément bon pour nous, mais c'est pas très très grave. Euh, Peut-être on Bishop. Ça, la ligne, elle est vraiment. Euh... Electro. C'est un gala. C'est un gala. C'est intéressant, gala. J'ai pas envie de faire rock maintenant. J'ai envie de faire rock sur euh, le tour. à euh, ah, quoique. Je sais pas. Imrod. Voilà, ah. bah, il peut y avoir un Galactus. Faut faire attention. On a Aero évidemment, mais là, vu qu'on a des pommes de terre dans le deck, à moins qu'on top deck Aero. Très beau. Donc ouais, Galactus, c'est un match-up euh, un peu relou parce qu'il y a cet aéro. quoi. Après, il faut voir. Hein. Après, il faut voir. On a quand même... Euh, il a quand même pas mal pollué son deck. Il y a Tunnel Quantique qui est quand même chiant pour les deux joueurs. Donc, il a quand même un peu de points. La question, c'est est-ce qu'avec... Euh ah, il y a Knull à 41. Bon, Knull, ça prend enchantress. La question, c'est est-ce qu'en termes de points, on peut le battre Sur le dernier tour, ça va être compliqué quand même. On a Aero qui fait 8. Il reste Aero. Je sais pas si c'est pas un play à tenter. Hein, en vrai. Lui, il a 12. Il a 12, il va mettre une carte. Il y a une autre carte qui proc derrière. Ouais, il faudrait vraiment qu'on enchaîne. Après, il y a le Hitmonkey. La question, c'est est-ce que le Hitmonkey, il active son effet. Il se reveal pas. Hein. L'échange avec une autre carte, donc il se reveal pas. Donc, ce sera un Hitmonkey à 0. Sinon, ça aurait été intéressant. On fait euh, Enchantress, Rock, Rock. Le Hitmonkey, il arrive. Il est 6. Donc, euh, s'il y a Aero, Hitmonkey, ça fait 12. Mais ça suffirait pas. Ouais. Euh, ok, bon on a l'Aero qui va être euh, intéressant. Je pense qu'il va falloir... Si on a Aero, je pense qu'il faut snapper très agressivement. Parce qu'on va, le, on va le, entre guillemets, lui voler la game une fois avec Aero. Donc, j'aurais même tendance à snapper T1. Contre là c'est dur à dire. Ah, il faut quand même Aero en main, je pense. Il ne faut juste pas que le Wondou voit l'aéro, sinon ça nous, pose, ça nous posera problème. Londres. On a l'Aéro, on va snap, hein. En vrai. On a l'aéro, on va snap Faut juste pas qu'il wave maintenant Parce que s'il wave maintenant, il a l'initiative Donc électro, quoique électro sur Londres Il a l'init, mais en vrai ça peut bloquer Non, en vrai c'est dangereux pour lui Et wave par contre, ça nous pose problème Genre s'il a wave là, ouais, électro Mais par contre s'il va à gauche, il peut plus Galactus Ouais, Donc là il est bloqué Il a bloqué son gars Et on fait normalement plus de points que lui Euh, ouais. Quoique. Le Killmonger, ok. Donc on sait qu'il peut jouer à gauche. Intéressant. On sait qu'il peut jouer à gauche. Donc là, il peut y avoir un gala à gauche. Euh... Comment ça marche avec Aero Je pense qu'il ne faut pas tenter le diable, non Voilà, il va sûrement Gala maintenant. À droite, je veux dire. La question, c'est est-ce qu'il va Snap il a... Ah, il va Snap, super. Ça veut dire qu'il a Gala. Et donc, nous, on fait... Jeu... Parce que le problème, c'est que si on fait Aero là, ça le ramène là, puis ça le ramène là, et puis il se révèle, et boum... Et en fait, il est revenu là. Donc je pense qu'on va juste faire Aero ici. En Aero, le match-up est pas gagnable. Ok. Bon. Là, ça devrait être bon. On va faire Mysterio ici. En termes de points, ouais, c'est ça, ça et ça. Lui... Il en met là, il en met là, là, bah là, non, oh. ça, ça et ça. Ça, ça s'active quand même. Donc il en met là, il en met là, il arrive sur une ligne, ok. Bon. J'ai rencontré Ronde 1 du tournoi en Suisse. D'ailleurs, il avait la, la même line-up et il et il a perdu, mais c'est chaud. j'avais rencontré sur la première édition en demi-finale du tournoi. Et j'avais gagné également. Donc euh, là, alors là, on va jouer des, des, des créas. Parce que par rapport à l'aéro, il faut avoir l'initiative. Donc surtout qu'on a un deck qui, a pas forcément, qui prend pas forcément facilement l'initiative. Avec des angels, des bishops qui mettent du temps à compoter. Ça c'est super bien pour nous. Donc on va snap. Et je pense qu'il devrait partir. Je pense qu'il devrait partir. Voilà, super. Snap opportuniste, c'est important. Il est au monstre. Alors, il est au monstre, c'est bien que ça le bloque déjà ici. Je pense pas que ça nécessite un snap quand même, mais c'est déjà pas mal. Faites un lieu Et aussi pour jouer la carte Le Bifrost Ok Faut pas prendre Ah on a héros remarqué Est-ce qu'on snap Ça dépend On va voir ce qu'il fait Wave Oh wow ça peut être un bluff, ça peut pas être un bluff. J'aurais pu snap avant. Je peux perdre ce BO par, ma... par mon manque de snap là. Ouais, j'aurais dû vraiment snap avant. Je... Alors, si je prends deux points, c'est cool. Si je prends deux points, c'est cool, mais j'aurais clairement pu snap avant. Ouais c'est intéressant l'aéro. Mais l'aéro, elle est vraiment bien en ladder, mais même en tournoi. Bon, là, c'est un... c'est plus un. Bon, on est tous les deux des gros joueurs de tournoi. Mais Galactus, c'est un peu moins présent en tournoi. Mais aéro, c'est pas bien que contre Galactus. Un aéro, ça va vraiment être bien contre plein plein de decks a voulu jouer. Ok. Là on va développer le chang je pense. Ça la ligne est bonne. Faut faire attention au Knull. Ah bah, Serra c'est mieux. Hein. Serra à gauche. Comme ça on a un peu l'embarras du choix à la fin. Et vous voyez, là, typiquement, si il avait joué son deck Galactus contre notre deck Thanos, avant, c'était pareil, c'était un, un gagnable pour lui. Parce qu'on a, là, là encore, on a Kaero, mais dans l'autre, on a Professeur X et Spider-Man. Vous voyez Et c'est trop dur pour lui. Professeur X et Spider-Man, euh, dès qu'il fait gala, on fait l'un des deux, et c'est fini, quoi. Et bon, vous voyez, c'est assez fragile Galactus. Hein. C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. Comment je compte Galactus Je fais quoi contre Galactus C'est frustrant, Galactus Galactus. Moi, j'ai tendance à dire que contre un joueur compétent, ça fait pas grand chose. Euh, c'est théorique, hein, on peut perdre, hein. même dans ce BO, on, va voir, on peut perdre, hein, parce qu'on a que Aero. Mais en vrai, en ladder, si vous vous concentrez bien, vous aurez toujours un win rate supérieur à 50% contre Galactus. À moins que votre deck soit vraiment un deck où il y a rien. Mais même un deck où il y a rien, il y a quand même des choses. Typiquement, dans un Patriote, il y a quand même des bris, vous voyez Donc il y, y a quand même un truc qui compte Gala. Dans tous les decks, il y a normalement un truc qui est censé contre Gala. Pas pour contre Gala, mais parce que. Euh, parce que, voilà, c'est comme ça, le, la carte est. Et, et fragile donc là on va chanxi au mid ça là ça et ça Alors, on fait vraiment un milliard de points Devrait pas rester logiquement il ne devrait pas rester, ok. J'ai eu un très très gros win rate euh, hier, enfin euh, avant-hier euh, avec ce deck-là en... en ladder, avec le deck Serra. Euh... J'ai eu presque un average, gu... un average cube de 2, qui est assez fou. Hein. La moyenne, elle est à 0,5. Et donc, euh, pareil avec le Thanos going j'ai eu un average cube pratiquement de 2, 1,8, 1,9. Donc euh, c'est aussi pour ça que j'avais envie de jouer ces decks, je les ai testés cette semaine. Euh... J'ai un très bon feeling avec. Je trouve qu'en ladder, c'est des decks à l'heure actuelle qui sont très forts. Et je trouve qu'en tournoi, c'est des decks très intéressants également. Sachant que la Serra est presque encore meilleure en tournoi parce que justement, il elle, elle, elle, y a moins d'électro et elle va vraiment bien, bien revenir, je pense. Intéressant, on n'a pas l'aéro. On n'a pas l'aéro. Euh, il faut juste a, il lui reste 3 cubes. Si on a l'aéro, on gagne. Et c'est sympa comme match. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Je suis un peu déçu du match d'avant. Mais en même temps, on a quand même vu son deck et il nous a contré. Hein. Pas comme, on ne peut pas non plus dire euh, on, a, on a fait des mauvaises sorties et tout. Hein. Genre, il a quand même fait euh, des belles sorties. Enfin, on a, eu, on a eu quand même un joli match avant. C'est juste que, euh, il nous a bien contré. Euh, ça, c'était indéniable. Ok. Bon. Ah, mis misplay. J'aurais dû Scarlet avant Nova. Bon, ça change rien dans le match. C'est Aero qui décide du match. Mais petite misplay. En fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, il sait qu'on a Aero. Vous voyez, l'Aero, la elle était intéressante. Hein. Elle, elle lui a fait 4 cubes tout de suite. Et c'est ça qui a changé le. Ah, il décide de snapper. Alors, j'ai pas Aero en main. Il joue un de plus. Nous, il nous reste combien de points 6. Donc, je pense qu'il faut partir. Ah j'ai pas eu le temps de partir Ah waouh Trop bizarre Votre fidèle serviteur Spiderman Pas eu le temps de partir ça c'est ça c'est un truc d'ailleurs ils ont dit qu'ils allaient le travailler parce que c'est vrai que c'est problématique t'as pas le temps quand l'adversaire il snap on avait d'ailleurs fait un stream théorie sur le snap ouais j'avais fait un stream théorie sur le snap où on était parti du principe que Que, le... que si tu snapais à la dernière seconde à chaque fois Même si c'est très chiant pour l'adversaire et même pour toi Bah en fait t'avais toujours un avantage Parce que même quand l'adversaire devait abandonner Bah en fait il a tellement de temps Vous voyez là on a peu de temps Mais on doit quand même réfléchir On est des joueurs de cartes oui. Bon faut voir on a 20 quand même hein. Ouais on gagne quand même hein. Là on gagne au point hein. L'avantage de l'enchantresse hein. Là on a fait quand même Angel, Bishop On gagne au point mais bon, on doit partir quand même. Hein. Euh, franchement, je pense qu'il peut y avoir death. Quoique ça, death, elle coûte cher. Bon, c'est intéressant comme match. C'était un sacré BO. Euh... Merci à tous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Euh... Voilà, je vous embrasse fort. Et je vous dis... Euh, alors, Je vais essayer de faire un match comme ça. Alors, toutes les semaines, c'est compliqué. Là, le dernier, c'était il y a deux semaines. Euh, voilà, je vais essayer quand même de respecter le match tous les dimanches. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos, il y a plein de decks que j'aimerais faire aussi sur, sur Marvel Snap. Donc euh, voilà, j'aimerais bien le, la semaine prochaine jouer contre l'Ambi Parce qu'on discute pas mal en ce moment et tout, et on a un peu la même approche du jeu. Donc euh, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, peut-être la semaine prochaine il y aura l'Ambi Sur ce, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde